Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues. J'espère que vous allez bien malgré la situation euh, actuelle, inédite... Euh, en France, je sais pas trop quel mot utiliser. Euh, voilà, c'est tout nouveau pour tout le monde. J'espère que vous trouvez votre organisation, euh, que vous êtes en sécurité, que votre famille va bien, que vous trouvez euh, votre organisation tous les jours et que vous trouvez des activités. Et euh, justement, je voulais vous aider au travers de cette vidéo euh, pour justement peut-être reprendre l'apprentissage d'une langue, redémarrer l'apprentissage d'une langue à travers... Trois conseils euh, importants à appliquer pour euh, recréer, pour créer une immersion linguistique à la maison, pour savoir comment euh, parler, comment apprendre une langue à la maison sans avoir besoin d'aller à l'étranger. Donc là, actuellement, c'est vraiment pas à l'ordre euh, à, à du jour et encore moins de sortir de chez soi. Donc j'espère que euh, ces trois conseils vous aideront à créer cette immersion et avant de vous donner ces trois conseils, eh bien je vous invite à télécharger le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de la vidéo ou dans le lien euh, sur le lien qui se trouve juste ici pour savoir justement comment bien démarrer avec tous les conseils en détail pour être sûr de progresser. Je vous assure que si vous appliquez ces conseils tous les jours pendant cette période, euh, je ne veux pas utiliser les mots, les mots tabous qu'on ne doit pas utiliser, mais pendant cette période spéciale où il faut rester à la maison, eh bien je vous assure que vous ressortirez euh, avec au moins euh, ça en positif, vous aurez boosté votre niveau en langue. Alors, le premier conseil que je voulais vous donner, eh bien c'est de vous créer une routine, une routine d'anglais ou une routine de langue. Euh, C'est-à-dire qu'on va se préparer un programme, euh, une organisation tous les jours pour pouvoir progresser parce que ça c'est l'erreur en fait que la plupart des gens font ou qu'on n'apprend pas à l'école justement c'est que eh bien on fait nos exercices de grammaire euh, peut-être deux heures par semaine euh, et, et basta, on n'a pas de programme d'apprentissage et ça c'est vraiment ça la clé de la réussite et comment on fait pour avoir une routine d'anglais ou d'une autre langue, une routine de langue Eh bien on prépare un planning, on euh, on a un système. Alors ça veut pas dire prendre un livre d'anglais et faire des exercices. Ça, euh, si vous n'aimez pas faire ça, je ne vous recommande pas de le faire dans un premier temps parce que ça va vous dégoûter plus qu'autre chose euh, de la langue. Donc la première chose à faire, c'est de euh, retrouver du plaisir dans l'apprentissage. Donc votre système, ça sera d'utiliser euh, un système qui vous fasse plaisir, que vous aimez et pas forcément de faire des trucs Imposé parce qu'on nous a dit que c'était comme ça qu'il fallait le faire. Justement, quand on regarde comment ça fonctionne à l'école, et eh bien justement, ça ne fonctionne pas. On ne parle pas une langue au bout de 10 ans d'anglais. Donc, il va falloir changer les choses, messieurs dames. Donc, le système que je vous propose, le plus important, c'est le trouver. Là, je vais vous donner quelques exemples juste après. Et deuxième chose, c'est de le répéter tous les jours parce que c'est ça la régularité qui va vous permettre d'avoir des résultats et euh, eh bien tous les jours forcément. Donc ce système, par exemple, pour vous donner un exemple euh, mon exemple que j'utilise en ce moment euh, je, je parle plusieurs langues donc pour entretenir toutes mes langues et eh bien chaque semaine je me fais des, des semaines euh, par thématique euh, donc j'ai fait une première semaine avec l'anglais donc même avec un niveau avancé euh, comme je dis souvent l'apprentissage euh, n'est pas une destination mais on est en perpétuel apprentissage on apprend toujours même dans sa propre langue maternelle d'ailleurs et eh bien euh, donc première semaine c'était anglais deuxième semaine c'était euh, espagnol troisième semaine c'est portugais bref à chaque langue j'ai un système différent et pour vous partager mes systèmes et eh bien par exemple avec l'anglais étant donné que c'est plutôt du maintien euh, ce que je fais et eh bien c'est que je regarde des séries qui me font rire euh, que j'aime par exemple je, je regarde big bang theory euh, big bang theory euh, avec euh, des scientifiques euh, c'est un des scientifiques c'est euh, une, une, une série euh, des états unis donc c'est un accent que euh, vers lequel j'ai plus d'affection pour lequel j'ai plus d'affection et euh, il y a beaucoup de blagues il y a un anglais assez euh, soutenu euh, avec notre ami Sheldon et donc euh, pour moi c'est parfait parce que j'apprends encore des expressions j'en prends j'apprends encore euh, du vocabulaire euh, différent et donc ce que je fais c'est que je mets cette série et bien que je comprenne euh, sans les sous titres et bien je mets quand même les sous- titres, je regarde euh, les mots qui ne me parlent pas ou que j'avais oublié, je les note sur mon calepin. Et euh, voilà, je, je, tous les jours, au moins, je me fais quelques minutes de cette série ou une série. Ça dure 20 minutes, donc c'est assez facile pour trouver le temps de le faire. Malgré que je n'aime pas spécifiquement les séries, eh bien, celle-ci, c'est parfait. Donc ça, c'est mon système euh, sous-titres, écrire le vocabulaire, relire le vocabulaire tous les jours et euh, écrire euh, des textes. Euh, en anglais avec les textes que j'ai appris et une fois par semaine donc je choisis un jour pendant lequel et eh bien je vais pratiquer mon anglais avec euh, un natif donc tous les vendredis j'ai au moins une heure dédiée euh, à la pratique orale de ce que j'aurai appris pendant la semaine donc ça c'est mon système pour vous donner un exemple vous pouvez décliner ça dans dans, de différentes manières. Vous pouvez prendre un livre et euh, souligner les mots-clés, les mettre sur votre calepin, etc. Vous pouvez traduire des chansons, vous pouvez... Euh il y a tellement de choses à faire en fait l'idée principale c'est de trouver le truc qui vous plaît à vous et si, euh, mais, mais ce que je vous recommande quand même c'est d'avoir un fil rouge dans votre apprentissage parce que là moi c'est plutôt un niveau avancé, si vous êtes plutôt débutant et eh bien je vous invite quand même à avoir des cours simplifiés, par exemple je vous propose les fiches pédagogiques d'anglais que vous retrouvez ici ou les fiches pédagogiques d'espagnol qui sont des cours hyper simplifiés justement où on va à l'essentiel, on applique le principe de Pareto 20 80 Donc on utilise euh, 20% de l'anglais ou de l'espagnol utilisé dans 80% des cas pour euh, ne pas apprendre de superflu. Donc ça, c'est très important. Vous en faites une tous les jours et je peux vous dire qu'à la fin de la période de confinement, eh bien, vous aurez des résultats. J'en suis certain euh, Certaine. J'ai changé de sexe entre-temps. Euh, deuxième conseil, eh bien, c'est l'immersion. Immergez-vous de la langue. Tous les jours, c'est pour ça que je vous parle de régularité. Je vous parlais de régularité juste avant. C'est ça qui va vous permettre de progresser. Donc, immersion, j'entends. Écoutez euh, de la musique dans la langue. Euh, écoutez des podcasts. Regardez des séries. Euh, lisez les notices sur les shampoings. Euh, je sais pas, mais débordez d'imagination. Prenez tout ce que vous avez dans votre environnement et mettez de l'anglais ou de l'espagnol ou une autre langue dans votre quotidien, dans vos oreilles. Et ce même si vous ne comprenez rien ou vous ne comprenez pas tout parce qu'il y a quand même un travail de fond qui s'effectue. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage passif et vous avez peut-être l'impression que ça ne vous donne rien, que ça ne vous donne pas de résultats immédiat. Mais euh, détrompez-vous parce qu'il y a un effet cumulé, le fait de le faire justement tous les jours et eh bien qui vont qui va vous donner des résultats et je peux vous dire que encore une fois au bout de quelques jours quelques semaines et eh bien vous verrez déjà des résultats donc euh, immergez vous troisième conseil très simple très bête mais euh, vraiment euh, qui va vous permettre de le faire le plus souvent possible c'est euh, de réduire euh, comment comment je pourrais dire ça de réduire l'espace décision l'espace euh, l'espace flemme on va dire ça comme ça c'est à dire que vous allez avoir à disposition toutes vos ressources et les avoir décidées en amont si euh, comme moi vous décidez d'avoir le système calepin stylo et je vous le recommande vivement pour écrire votre vocabulaire pour faire marcher la mémoire du poignet en même temps eh bien mettez les à disposition n'ayez pas votre stylo au bout de la pièce votre calepin euh, sous votre euh, sous votre matelas ou je sais pas où, ayez tout à disposition. Euh, si vous choisissez des applications de langue, mettez-les dans vos favoris sur votre téléphone. Si vous travaillez avec les fiches pédagogiques, ayez vos fiches pédagogiques avec votre calepin. Ayez tout à disposition pour euh, réduire les obstacles. Parce que si un jour vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas trop motivé, eh bien euh, si vous devez faire un... Un pas supplémentaire, ça va être encore plus difficile de le faire, alors que si vous avez tout à disposition et que vous vous dites, allez, juste cinq minutes, encore une fois, réduit l'espace euh, flemme, et eh bien, ça sera beaucoup plus facilement, beaucoup plus facile euh, d'accomplir, de, de de vous rapprocher de votre objectif. Donc ça, c'est un plan d'action vraiment très simple, mais tellement efficace. Je vous assure que ça fonctionne. Tous mes élèves appliquent ce, fon ce fonctionnement ce système et ils ont des résultats donc ça ce que je vous ai donné c'est des principes fondamentaux que vous pouvez appliquer à vous même pour apprendre seul dans votre apprentissage en toute autonomie, à la maison, avec vos enfants, avec, euh, en famille vous pouvez euh, mettre tout le monde dans, dans, le, dans, dans le panier dans le, <rire> dans le jeu de l'apprentissage euh, mais si vous voulez être accompagné avoir toute une communauté que je sois là pour vous coacher, vous aider au pour ne pas abandonner, et eh bien c'est exactement ce que je propose à mes élèves dans le dans le programme d'accompagnement marathon d'anglais. C'est euh, une formation qui permet justement d'être boosté, euh, accompagné pendant six mois, pendant le, euh, lesquels et eh bien je vous accompagne pour recréer cette immersion linguistique à la maison pour justement euh, les personnes qui ne peuvent pas voyager, qui n'ont pas la possibilité de partir. Eh bien, aujourd'hui, euh, si vous avez, vous voulez euh, aller en ce sens-là, eh bien, je peux vous accompagner dès maintenant. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente pour voir si je peux euh, vous accompagner, oui ou non, dans ce programme sur euh, candidature. Donc, j'espère que ces conseils vous aideront à redémarrer euh, l'apprentissage de l'anglais, de l'espagnol ou d'une autre langue et que vous arriverez à vous créer votre routine à la maison et que vous pourrez intéresser eh bien euh, toute la famille dans ce, euh, dans cette immersion. Et je vous le rappelle, il n'y a pas besoin de souffrir pour apprendre. Au contraire, plus vous prendrez du plaisir, plus vous progresserez. Donc je vous invite encore une fois à trouver un système qui vous plaît et ne pas faire ce qui ne vous plaît pas. Et je vous souhaite bon courage et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao